pour aujourd'hui ce sera piste noire. Bon cette vue est plutôt agréable. Hein. <rire> ah ça commence. Putain. C'est pas le même genre de piste. Hein. Ah c'est pas un si bon plan, j'ai aller tout seul. Putain ah, Je vais y 通通 Oh non, oh non C'est gentil du coup Ah ok ah, ça c'est cool Ça c'est grave cool Et eh, allez rock and Putain Let's oh, step down to double. Ah, bien sec, en plus. Step down. Double.